Bonjour tout le monde, c'est Samira du blog artituto.com et dans cette nouvelle vidéo je vais réaliser une petite peinture qui va représenter un paysage de sapin multicolore avec des plans éloignés et une suggestion de lever de soleil. La technique est très simple, vous n'aurez qu'à dessiner une multitude de triangles chevauchés, de les colorier avec de simples feutres à alcool, puis de dessiner à chaque sapin son tronc et ses branches d'une manière lyrique et symphonique. Je vous ai mis la liste du matériel utilisé avec les liens dans l'article qui suit cette vidéo. Tout se trouve juste en dessous de cette vidéo. 47, 48 et 40. 49. 65. 61. Cette petite réalisation pourra vous inspirer pour vos futures cartes de vœux ou pour un cadeau original à offrir et vous pourrez aussi varier les tons des sapins aux couleurs qui vous plaisent. Donc je vous laisse visionner les étapes de ce tutoriel en espérant que cela vous inspirera pour vos futurs projets. 185 76 84 47 77 17 35 45 ou plutôt 49 et 38 je vais carrément colorier et voilà alors ce n'est pas encore fini Voilà ce qu'il en est concernant ce tutoriel de dessin facile à faire et à colorier. J'espère que cette réalisation vous a plu et qu'elle vous a inspiré. Si c'est le cas, n'oubliez surtout pas de me mettre un gros pouce haut, un pouce j'aime et pourquoi pas de partager ma vidéo sur vos réseaux sociaux pour m'aider à mieux faire connaître ma chaîne et à m'encourager à vous produire plus de vidéos. Et je vous en remercie vivement d'avance. N'hésitez pas à me donner en commentaire votre avis, vos suggestions, je serai très heureuse de vous lire et de vous, et de vous répondre. Si vous êtes intéressé par le coloriage, je vous invite à rejoindre ma formation « Colorier comme un pro » dans laquelle je vous enseigne des techniques plus avancées qui vont vous permettre de réaliser les mélanges et les harmonies de vos rêves et surtout de réussir tous vos dessins et de ne plus avoir des coloriages fades et sans relief. Cette formation est parfaite pour les débutants et pour toute personne qui souhaite améliorer ses connaissances, ses compétences et sa maîtrise des crayons de couleur. J'y partage des astuces de pro pour vous aider à réussir la colorisation de tous vos dessins avec beaucoup de savoir-faire et de pratique grâce aux exercices qui accompagnent les cours. Je vous détaille tout le contenu de la formation dans le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Avant de vous quitter et si vous aimez ce que je fais, je vous invite à lire mon blog et surtout à télécharger mon kit de dessin gratuit. Le lien se trouve juste en dessous de cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres tutos, pour d'autres réalisations. Merci.